Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous préparer en famille une recette pour de l'aise. Et on a décidé de vous faire des gaufres avec... Des gaufres vertes, ouais. saumon fumé et une chantilly à la ciboulette. Ça a l'air bon tout ça. Allez, on commence. Dans un premier temps, on va préparer euh, la pâte à gaufres. Et toi, pour donner le goût et la couleur aux gaufres, tu peux déjà juste concasser les pousses d'épinards. Et moi, je vais rajouter ici un œuf à 2 décilitres de lait. Hop. Je vais rajouter un demi sachet de levure. On rajoute les 50 g de parmesan. Voilà, et ça, on va pouvoir le mettre dedans. À ceci, on rajoute 150 g de farine et puis on va mixer le tout. On va rajouter 30 g de beurre fondu. Alors là, la pâte est prête. On voit la consistance, regardez. On va filmer et là, la levure on va développer. On va avoir une prise de volume et à partir de ce moment-là, seulement on pourra mettre les gaufres en cuisson. Bon, maintenant, tu peux couper le saumon. Voilà, ça, c'est magnifique. On va monter la chantilly maintenant. Donc on va mettre la crème, vous allez voir, ça va assez vite avec un fouet. Tu peux couper le citron en deux et tu viens presser un petit peu dedans. Alors, il faut faire attention parce que quand on met du citron, là, ça accélère un petit peu la prise de la crème, voilà. Donc quand vous avez ça en consistance, ça c'est parfait. Hein. Alors maintenant qu'on a fait notre crème, moi je vais l'assaisonner. Pendant ce temps, toi tu vas prendre les herbes, je vais te donner la ciboulette par contre. Voilà, tu peux tout ciseler bien fin, moi je vais assaisonner. Alors, sel, attention pas trop parce qu'il y a du saumon fumé. Donc on rajoute les herbes hachées dans la chantilly. Là, je fais délicatement parce que je ne veux pas qu'elles soient plus serrées, c'est-à-dire plus fermes. Vous savez, les, les, les recettes comme ça où euh, on respecte les, les, les pesées, où on respecte les tons de pousse, etc. sont des recettes que vous ne pouvez pas rater à la maison. On va cuire les gaufres, ma chérie. Maintenant. On va répartir la pâte à l'intérieur des gaufriers. Voilà. Et là, on ferme. Ici, on est à 220 degrés, donc on va compter vraiment 3 minutes de cuisson. N'oubliez pas qu'une gaufre, quand elle a soufflé, si vous voulez qu'elle reste soufflée, il faut continuer à la cuire, ce n'est pas juste une coloration. Sinon, vous sortez votre gaufre et elle n'est pas cuite à l'intérieur. Et on a nos quatre gaufres. Tant qu'elles sont chaudes, on va les déposer ici. Donc on a les gaufres, encore un petit peu de pousses d'épinards, le saumon fumé coupé en dés, les œufs de truite et puis notre super chantilly. On va choisir des belles feuilles. Et on va faire des petites barquettes comme ça. Et puis, dans chaque feuille, je vais mettre la chantilly. On va rajouter notre saumon fumé. Moi, je vais te laisser mettre un petit peu d'œuf de saumon fumé ici. On va prendre un petit peu d'aneth encore. Parfait. Il ne reste plus qu'à prendre nos petites cuvettes. Ça fait aussi petite cuillère. J'en ai fait une pour toi et une pour moi. Trinquons avec nos gaufres. Bon appétit. Bon appétit.